Et bien les amis, aujourd'hui j'ai un colis à ouvrir avec vous Et euh, c'est pas rien Parce que, alors c'est un livre C'est pas rien par le, la qualité du livre Et par la quantité aussi du livre Parce qu'il n'y en a pas un Comme vous pouvez le deviner à la taille de cette de, de cette boîte mais il y en a 20. Alors, vous demandez peut-être pourquoi j'en ai 20. C'est parce que je vais en offrir aux membres de la formation Partir de Rien. Donc la nouvelle formation Partir de Rien, la nouvelle session démarre le 25 février. Et donc chaque participant recevra un colis et dedans il y aura un livre. C'est un tout droit des États-Unis. <rire> S'appelle euh, Strength Finder 2.0. Et euh, c'est en fait un livre qui a vraiment changé pas mal de choses dans ma vie. Donc je vais les compter parce que si j'en ai pas 20, euh, je suis mal parce que j'ai. Je vais avoir 20 participants. Ouais, c'est bon. C'est bon, il y en a 10, donc 20. Et en fait, ce livre, il a, euh, il a beaucoup euh, changé ma. Mon parcours professionnel, pourquoi Parce que euh, c'est surtout un test. En fait, à l'intérieur, ici, il y a un bon à découper avec un code. On va sur Internet et on passe un test en anglais ou en français. Et ce test nous montre nos cinq plus grandes forces. Pas forcément nos meilleures compétences, mais nos meilleures aptitudes, là où on a le plus de potentiel. Et ça, c'est vraiment important. Moi, par exemple, euh, ça m'a montré que j'avais euh, une capacité d'être sociable. Okay ça faisait partie de mes forces. Et jusque-là, moi, je pensais que ça servait juste à faire rire mes amis euh, dans euh, la cour de récré ou à faire rire voilà, mes potes à une soirée de foot, mais jamais professionnellement. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bah en fait, ouais il faut que je trouve un moyen dans mon business de mettre ça en application. Donc, c'est comme ça que j'ai monté des, des, euh, des, des formations, des conférences, la conférence solopreneur. Dernièrement, j'ai lancé la rencontre solopreneur. Ça s'est super bien passé. On était 45. Euh, j'ai monté aussi des meet-up. Je ne sais pas, en tout et pour tout, j'ai dû rassembler, moi, 100 hein, mes partenaires, au moins 500 personnes durant ces euh, dernières années, en cumulé. Et euh, je l'ai fait bah, grâce à ce livre parce qu'il m'a montré que le fait que je sois quelqu'un de sociable, c'est pas juste pour le fun. Je peux l'utiliser pour mon business. Donc, j'ai commencé à créer des événements qui m'ont attiré des euh, bons euh, partenaires et des potentiels clients qui sont devenus des clients. Il y a une autre qualité aussi que j'ai découvert dans ce livre, c'est que bah, j'avais, euh, ils appellent ça en anglais, « ideation ». Donc, je vous le recommande. Le test est en français, mais par contre, pour comprendre les résultats du test, quand on va vous sortir les cinq forces, ce sera en anglais. Hein, juste, je vous préviens. Donc, en fait j'ai compris que euh, ma capacité à avoir des idées, bah, ce n'est pas tout le monde qui l'avait, que j'avais vraiment quelque chose de spécial. Et moi, j'ai des idées toute la journée, j'en ai plein, plein, plein. Et donc, c'est une force, mais il faut que je la canalise pour que ça reste une force. Sinon, ça peut se transformer en faiblesse. Et donc, le fait de se comprendre, c'est un pas très important pour réussir dans l'entrepreneuriat. Si on ne se comprend pas, on ne peut pas réussir. Parce que c'est comme si je prends l'image euh, du foot. Vous êtes un entraîneur, vous avez des joueurs, bah vous placez les joueurs en fonction de leur force, de leur compétence, de leur potentiel. Sinon, vous mettez des joueurs au hasard et ça ne marche pas. Vous mettez un gardien en attaque, un attaquant dans les cages, en défense, ça ne marche pas. Bah, c'est pareil, ce que vous êtes votre propre manager et vous avez en réalité 11 facettes dans votre tête. Quoi. Vous avez plusieurs casquettes. Il okay faut gérer l'administratif, le marketing, la création de contenu, euh, la communication, les réseaux sociaux, le community management, euh, la création de produits, le networking. Bref, donc si on ne connaît pas nos forces, on ne sait pas bien où se placer et si on ne sait pas où bien se placer, euh, bah, on ne peut pas exceller. Donc, ça c'est important que vous vous procurez ce livre. Euh, si vous Rejoignez la formation partir de rien et reste quelques places, évidemment, vous l'aurez. Euh, sinon, bah, procurez-le vous. Donc, c'est très important que vous puissiez faire ce genre de test et vous comprendre. C'était Strength Fighter 2.0. Ciao, ciao!